toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ah, j'ai plein de nouvelles pour vous. Bon, vous avez euh, c'est votre anniversaire déjà. Alors, je vous souhaite un, un très bon anniversaire, hein, évidemment mais il y a aussi le fait que jupiter qui était chez vous depuis l'année dernière, enfin oui, c'était je pense que était en décembre dernier qu'elle était arrivée chez vous, et eh bien jupiter vous quitte, hein, et elle vous quitte pour le Capricorne. Le 2 décembre, elle rentre en Capricorne, votre voisin de zodiaque, où elle va vous demander quand même beaucoup. Euh, par rapport à votre nature, hein, c'est toujours une question de, de nature, de tempérament. Hein. Euh, Jupiter chez vous, elle vous autorisait tous les excès, hein, euh, et elle a créé beaucoup de remous, mais arrivée en Capricorne, là elle est chez Saturne, donc elle va être obligée de se tenir à carreau. C'est-à-dire que pas d'excès, pas de remous, euh, la rigueur euh, et on se tient à carreau, et on se tient à carreau dans quel domaine? Dans le domaine financier, parce que le Capricorne gère euh, vos finances. Alors vous êtes assez... Il euh, y a deux possibilités. Euh, soit vous êtes avide de gagner de l'argent, hein, euh, soit au contraire vous en fichez complètement, vous dépensez tout euh, sans faire attention au risque de vous trouver euh, avec des problèmes euh, euh, à la banque. Donc euh, faites attention, c'est ce que vous conseille jupiter et c'est ce que je vous conseillerais moi aussi, euh, d'être vraiment mesuré hein, avec l'argent, ni trop en vouloir, euh, parce que forcément, jupiter étant Capricorne, il y aura des limites, hein? Euh, ni trop euh, le dépenser, euh, le jeter par les fenêtres, parce que euh, vous vous retrouverez sans rien, à nu. Hein. Il y a un côté euh, très dépouillé hein, souvent chez le Capricorne. Donc Jupiter en Capricorne, il peut autant vous dépouiller que euh, bah vous remonter un petit peu et même euh, pas mal euh, votre compte en banque. Euh, mais tout, je vous dis, il faut rester mesuré, c'est-à-dire que les, les excès qui sont euh, très caractéristiques de votre signe, qui sont d'ailleurs euh, très sympathiques hein, euh, pour, pour les gens qui vous connaissent, euh, vous avez un côté toujours un peu... Euh, vous emballez tout le monde hein, euh, par votre euh, le côté sympathique, tout ce que vous dégagez attire euh, les gens. Hein? Mais donc là, il faut euh, pas en faire des tonnes, être dans la sobriété, voilà. C'est important euh, cette année que vous soyez dans la sobriété, mais autant euh, dans votre rapport à l'argent que dans votre rapport à la nourriture, à la boisson, à tout ce qui est bon. On va parler de mercure maintenant qui va se trouver dans votre signe hein, à partir du 9, donc bon échange, rendez-vous, euh, euh, tout ce qui est euh, du domaine de la communication sera au premier plan, vous serez peut-être celui qui va euh, donner des informations autour de vous, euh, qui va les distribuer, ou alors vous allez vous intéresser de très près à l'actualité, peut-être que l'entrée de Jupiter en Capricorne va provoquer des événements. Euh, on peut pas, je ne je, je peux pas savoir étant donné que j'ai pas euh, le thème de tout le monde, mais euh, disons que euh, euh, ce mercure dans votre signe, il est quand même très en éveil par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Hein? Je dis même pas dans votre environnement à vous, hein? vous vous voyez plus grand plus loin, donc c'est ce qui se passe dans le monde qui va vous, vraiment vous intéresser. Euh, faites simplement un petit peu attention euh, la semaine du 16, parce que mercure va être en, en, en dissonance avec euh, avec Neptune, et là, vous pourriez faire des, de fausses analyses, vous tromper, euh, aller dans un excès euh, qui, ne sera, qui sera inutile et qui donnera pas une bonne image de vous, vous euh, voyez? Euh, vous pouvez faire un lapsus révélateur, euh, euh, mal lire quelque chose, euh, mal comprendre aussi ce qu'on vous dit. Euh, donc soyez prudent, c'est tout! Hein, parce que y a, y a, il n'y a pas à faire plus que de vous surveiller un petit peu pendant une semaine. Hein? Et puis après, ben, mercure sera de nouveau euh, euh, extrêmement euh, bien euh, disposé euh, à votre égard et euh, tous les contacts que vous prendrez, tous les rendez-vous, toutes les démarches, tout ira dans le bon sens. Hein? Vous serez euh, Toujours tellement euh, communicatif, agréable, sympathique que on vous le rendra obligatoirement les gens que vous croiserez, les personnes avec qui vous serez euh, euh, à qui vous irez faire une demande de, de quoi que ce soit. et bien, tous ceux que, avec qui vous serez en relation se, se mettront à votre diapason. Parlons un petit peu d'amour, hein, euh, avec euh, avec Vénus bien entendu, mais alors Vénus elle va être en Capricorne, donc dans votre secteur d'argent, alors est-ce qu'on peut dire que vous serez, vous et votre partenaire intéressés par des histoires d'argent, que ça vous rapprochera, il y aura euh, peut-être que vous allez recevoir une certaine somme, ou que vous allez devoir dépenser de l'argent. Bon cela dit, c'est un petit peu normal, hein, période des fêtes, on, malheureusement on, ou heureusement, on dépense davantage, l'économie tourne mieux. Euh, donc bon, ce sera peut-être quelque chose qui va vous rapprocher de l'autre. Euh, mais il y a un côté quand même chez la Vénus en 2, puisqu'elle est dans votre secteur 2, et en Capricorne, euh, un côté un petit peu... On, on traite l'autre comme un objet vous appartenant. Hein? Soyez attentif à ça, essayez de ne pas vous montrer un petit peu négligent avec votre partenaire, votre conjoint, euh, euh, ça lui donnerait l'impression que vous le traitez comme un objet. Or je pense pas que ce soit ce que vous vouliez, hein? mais bon, parfois vous êtes un petit peu distrait comme ça, <rire> vous faites des choses dont vous ne vous rendez pas compte de la portée que ça peut avoir sur l'autre. En conséquence donc, essayez de ne pas euh, ni négliger, ni être trop sur l'autre, hein, à, à vouloir trop lui euh, euh, diriger sa vie, hein, mais bon toujours avec de bonnes intentions, il hein, n'y a pas de mauvaises intentions chez vous. Il euh, y a euh, l'intention de vouloir faire le bien de l'autre, de vouloir euh, euh, peut-être euh, hein, le conseiller, le mettre sur une bonne route, etc. Laissez-lui sa liberté, laissez-lui faire s'il doit faire des bêtises, laissez-le ou là faire des bêtises, il n'y a que comme ça qu'on se rend compte finalement de ce qu'on doit faire, et, de, de, et, et des choses qui sont bonnes pour nous ou pas bonnes. hein. On va terminer avec Mars, euh, planète euh, d'énergie s'il en est, euh, d'autant plus qu'elle va être en scorpion hein, tout le mois, et c'est son signe où elle dispose euh, d'une très forte énergie, mais d'une énergie intérieure. D'autant plus que c'est votre douzième e secteur, c'est votre secteur d'ombre qu'elle occupe hein, en étant euh, en, en scorpion. Donc euh, euh, je pense que ça peut, ça risque de vous empêcher euh, Parfois d'aller au bout de vos entreprises, ou alors euh, vous allez beaucoup déléguer, euh, euh, vous, vous manquerez de, ou de confiance en vous, ce qui est quand même très rare hein, chez le sagittaire, ou euh, comment dire, de motivation, hein, vous pouvez manquer de motivation. Bon, il est vrai que Mars va avoir une influence sur vous, quoi? 2, 3, 4 jours maximum, hein, euh, donc euh, on peut pas dire que ce sera tout le mois comme ça, hein, bien évidemment. Il euh, y a aussi euh, souvent un manque de défense, avec euh, mars en 12, euh, un manque de défense immunitaire, donc vous êtes, pouvez être exposé aux virus euh, qui sont dans l'air euh, et que Parfois les gens vous transmettent sans, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Hein. Euh, alors je ne vous dis pas de vous protéger parce qu'on ne peut pas s'en protéger, mais euh, bon, faites-vous vacciner contre la grippe par exemple. Hein. Si vous avez dépassé un certain âge, je pense que c'est indispensable euh, pour prévenir euh, d'éventuels euh, problèmes. Euh, maintenant, bon, il euh, y a certainement aussi de la fatigue à cause d'un manque de sommeil. Hein? Mars en 12, souvent ça empêche de dormir, on est là, on ressasse, dépensez, etc. Euh, surtout si vous avez un investissement à faire, quelque chose à acheter, euh, avec Jupiter qui arrive dans votre secteur d'argent. Hein?